Hello, Comment allez-vous en ce magnifique mardi 8 septembre <rire> Hello, Gilles. Caroline, Laurence, yes. Euh, Dites-moi si tout se passe bien, question connexion. A priori, euh, je suis avec une connexion bien meilleure que d'habitude, donc j'espère que ça marchera mieux. Parce que le sujet est important. Aujourd'hui, nous allons parler de comment mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans le webinaire d'il y a trois semaines déjà, qui était sur comment bien utiliser la, la colère pour mieux communiquer. Et ce coup-ci, nous allons passer aux travaux pratiques. Alors, je réactive mon plan. Je me suis fait un plan. <rire> un plan sur lequel, bien évidemment, comme d'habitude, je resterai très souple, car mon seul objectif est de vous convaincre d'utiliser la colère au lieu de la gérer, la bloquer ou l'escalader. Voilà. Euh, avant qu'on démarre, j'ai eu euh, au moins deux questions dans l'inter-module sur, sur la colère euh, dont on va parler. Euh, Avez-vous besoin d'un récap de ce qu'on s'était dit il y a trois semaines Parce que les deux personnes qui m'ont posé des questions m'ont dit qu'ils avaient, re oui, avaient revu euh, le module. Donc, est-ce que vous, vous avez euh, euh, besoin d'un récap ou est-ce qu'on est bon On démarre direct. Alors attention, ça tape, ça tapote, ça tapote, ça écrit. Ok, pour moi, j'ai revu la vidéo. J'en attendais pas de moins, Virginie. Mayra, elle est taquée comme d'hab. C'est bon, pas besoin de récap, vu le replay hier. Oh, oh là là Je sais bien qu'on a le public qu'on mérite, mais là, c'est un public d'élite. Bon alors, je ne vous refais pas la totale. Ce sur quoi euh, je veux absolument euh, me concentrer aujourd'hui, c'est sur trois choses. Faire une demande, qui est quand même, le de toutes les euh, situations compliquées que je vois en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations où les personnes ne font pas de demande. Donc, je vais revenir là-dessus. Et euh, les deux autres euh, choses sur lesquelles on va revenir, j'ai eu une question, donc je vous disais sur euh, qu'est-ce que c'est que le cadre. Visiblement, euh, ce n'était pas suffisamment clair. J'avais l'impression d'en avoir parlé dans un webinaire, mais... Je me rends compte que je n'ai pas fait de webinaire juste sur le cadre parce que ce n'est pas directement lié à euh, la communication. Et puis, euh, une question qui est euh, très particulière, qui est une question de Gilles et que je laisserai expliquer. Bon, sur ce que c'est qu'une demande, en fait, pour vous expliquer ce que veut dire en analyse de faire une demande, c'est très simple, c'est l'opposé de la plainte. La plainte, c'est il y a quelque chose qui ne va pas, j'en ai marre et je te le dis. Et après, qu'est-ce que je dois faire avec ça C'est sous-entendu dans ce que je viens de te dire. Oui, mais ça, c'est toujours pas euh, le sous-entendu, la porte ouverte aux méconnaissances ou aux problèmes. Donc l'idée, c'est, euh, pour sortir de euh, ces méconnaissances, il faut, au lieu de rester dans la plainte, faire une demande. J'en ai marre de ça, donc je veux ça. Et en ce qui te concerne, voilà ce que je veux de toi. Euh, J'en ai marre de mon boulot. Ce que je veux, c'est changer de boulot. Et en ce qui te concerne toi, ma femme, c'est est-ce que tu es OK pour me suivre dans ce nouveau projet vous voyez la différence entre la plainte et la demande Pour tous les gens qui euh, soit rentrent chez eux euh, depuis la rentrée en disant « j'en ai ras le bol de ce boulot », soit tous les gens qui vivent avec quelqu'un qui rentre euh, tous les soirs en disant « j'en ai marre de ce boulot ». Est-ce que ça vous rappelle des <rire> idées Yes, pour Mayra L'idée, c'est vraiment faire une demande, c'est se rappeler que nous avons le pouvoir de changer des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et pour qu'elles puissent changer, il faut qu'on mette une nouvelle destination dans le GPS intérieur. Donc, arrêter d'être focalisé sur l'obstacle, ce qui ne nous va pas, et nous mettre en action par rapport à ce qu'on veut. Bon. Donc, pour ça, euh, parfois, nous ne pouvons pas tout faire nous tous seuls. On va avoir besoin d'aide. Donc, on va faire des demandes aux autres. Soit on a besoin d'aide, soit c'est... Ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils nous enquiquinent, donc c'est eux qui doivent changer. Il y a jusque-là Est-ce que par rapport à plein de versus demandes, vous voyez la différence C'est quand même, euh, vu de ma fenêtre en ce moment, de toutes les demandes que j'ai par mail, par téléphone, ou les clients avec qui je travaille, je pense que c'est 90% des problèmes. J'ai fait une demande, réponse laisse de l'interlocutrice, je n'ai pas le temps. Ben, donc quand c'est par rapport à une question de Gilles dans le. d'ailleurs il n'a pas fait de question. il a affirmé que c'était comme ça que ça s'était passé euh, est-ce que par rapport à ça tu as une question Gilles que faire ça euh, est-ce que tu veux bien prendre on rentre direct dans les mises en situation okay est-ce que tu veux bien euh, parler de ça en live devant tout le monde enfin devant tout le monde à tout le monde euh, pour que ce soit plus clair Oui, pas de souci. Alors, attends, comment je fais euh, vous allez, Comme d'habitude, hein, vous allez me voir toujours aussi à droite. Est-ce que tu peux déconnecter toi-même, enfin reconnecter toi-même ton micro Caroline, ça marche C'est bon pour vous Yeah oui. ça en train de marcher, c'est en train de marcher. Oui Magnifique Ouh. Ouh. Alors, vas-y, Caroline, raconte-nous. Euh, je pose d'abord la question. Ah, il yeah, aussi. Vas-y, bah je dis le reste là, ne bouge pas. On commence par Caroline et après, on enchaîne. Je prends la question, en fait, sur euh, la précédente, le précédent webinaire sur la colère. Tu parlais du cadre et c'est très important. Oui. Du contrat, excuse-moi, ce n'était pas le cadre, c'était ton terme exact, c'était le contrat. Exact. Et oui. tu disais voilà. que c'était très important et que justement, les grosses problématiques à l'heure actuelle que tu rencontrais par rapport aux personnes avec qui tu échangais, c'est qu'on n'avait pas défini les contrats, le, le contrat. Exact. Donc, d'où ma question, comment on définit un contrat bon, Déjà, qu'est-ce que c'est un contrat Je pense qu'on peut yes. euh, identifier un peu la chose, mais comme tu te plais il faut le répéter. c'est Back to the basic, rappeler les, les essentiels, c'est parfois important. Et puis, mm -hmm. pour faire avec la partie communication, c'est comment on les définit et euh, comment euh, on les fait respecter. Ok. Et ça va Alors, rejoindre du mon point 2, qui était la partie hiérarchique, parce que autant euh, je suis plutôt à l'aise sur euh, comment on peut euh, instaurer la communication avec euh, soit des, nos collègues équivalents soit des gens qui sont euh, euh, sous notre responsabilité, autant mm -hmm. euh, trouve plus délicat la communication avec la partie hiérarchique, c'est-à-dire comment on aborde le sujet, d'aller voir euh, soit notre sponsor projet, euh, soit nos... Euh, nos supérieurs managériaux et de dire Ah, on n'a pas défini le contrat, il faut qu'on le fasse et attention, tu ne le respectes pas. Ok. ok Alors, je commence par les basiques. Euh, je, rapidement, pour Laurence qui n'a pas vu la vidéo 1, qui donc <rire> peut quand même rester, euh, elle met ça dans les chats. Euh, Laurence, je rappellerai au fur et à mesure et tu pourras aller voir la vidéo 1 après. Donc, pour ce qui est euh, du contrat, euh, je ne parle pas de, là, du contrat en termes, euh, comment dire en termes euh, juridiques, euh, j'ai un frère qui est avocat, il serait beaucoup plus compétent pour, euh, que, que moi là-dessus. Moi, je parle de contrat pour aux... une relation, euh, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, une relation euh, de travail. Donc, euh, le contrat se définit par plusieurs choses. Un, on fait un contrat pour que quoi C'est quoi notre objectif ici et maintenant Un hein contrat, ça peut être à vie, jusqu'à ce que l'un des demeures par exemple le contrat de mariage, enfin, le contrat de euh, pas le contrat de mariage chez le notaire, mais le contrat que toi et moi, on va se mettre ensemble pour faire quelque chose, éventuellement une famille, par exemple. Et ça peut être un contrat de euh, ben, toi et moi, on va partir ensemble en vacances, et c'est important qu'on sache comment ça va se passer. Et ça peut être un contrat de toi et moi, on va faire un, un projet. Euh, et ça peut être un contrat que toi et moi, on va travailler euh, ensemble, en équipe, jusqu'à ce que l'un de nous deux soit... Enfin, euh, euh, l'un de nous deux quitte cette équipe. Bon. Donc, euh, c'est quoi notre objectif C'est pendant combien de temps Et dans les deux cas, il faut que ce soit, euh, je ne saurais pas vous récupérer, retrouver ce que ça veut dire smart, mais en gros, il faut que ce soit quantifiable, euh, objectif, et que, en gros, ce soit très clair euh, de, de quoi il s'agit. Par exemple, un contrat pour travailler bien ensemble, c'est flou. Parce que toi, tu veux dire travailler bien, ce que moi, je veux dire travailler bien, ça veut pas dire la même chose. Donc, c'est quoi notre objectif Ensuite, c'est quoi les règles pourquoi les règles qu'on va mettre en place pour euh, arriver à ce but Attention, les règles, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce pas les principes. Une règle se définit par, ça démarre toujours par, il est obligatoire de ou il est interdit de. Ça va pour tout le monde, ça euh, Ce serait bien que nous sommes ensemble parce que nous voulons, c'est des intentions, c'est des principes, ce pas des règles. Une règle, ça commence pas toujours par il est obligatoire deux ou il est interdit deux. C'est pour ça qu'il n'y en a pas 50 des règles. D'accord Deux ou trois, ça suffit. Et euh, une règle est toujours accompagnée d'une sanction en cas de non-respect de la règle. Ça va jusque là, Caroline Ouais Parce que tu as disparu, donc euh... <rire> c'est peut-être parce que tu as, as dû couper la carte, <rire> tu t'es dit euh, ça n'est plus supportable. <rire> Ça va sur le, le, le contrat, c'est un objectif, des règles. Et pour qu'une règle tienne, il faut qu'il y ait des sanctions associées. Ça va Donc maintenant, là où il peut y avoir colère, puisque c'est ça le thème le, de séminaire, c'est si ben, je vois quelqu'un qui ne respecte pas les règles que nous avons décidées ensemble. Ben non, ça ne me va pas. Ça ne me va pas et du coup, ça vient perturber mon équilibre interne. Ça, c'est fait le webinaire numéro 1. La colère nous indique qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas et qui vient menacer notre équilibre et notre bonheur interne. Yes Et donc, je vais aller voir cette personne. Pour l'instant, je ne me précise pas si c'est un subordonné ou un chef. Et je vais aller voir cette personne et lui dire, hé hey, oh, rappelle-toi, notre contrat, c'est tel objectif, c'est telle règle. Il y a telle règle que tu viens de franchir dans le mauvais sens. Donc, la sanction s'applique pour que tu reviennes dans le contrat. Vas-tu le faire Oui, non. En fait, c'est le même circuit de demande dont j'avais parlé lors du premier webinaire, mais en plus simple, parce que tout de suite, on a le cadre de référence commun qui était le contrat. Est-ce que jusque-là, c'est OK pour toi, Caroline Oui. Oui. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans l'établissement et dans le rappel et donc la réexécution du contrat si je le fais avec un subordonné ou si je le fais avec un supérieur Vu de ma fenêtre, non. Alors, il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire, ouais, c'est parce que tu n'as pas de chef. Alors, déjà, j'en ai eu des chefs. Hein, et euh, en plus, j'ai des clients séparés. Donc, en fait, l'idée, c'est que euh, le, le, la vraie différence, si pour toi il y a une différence, il est possible que c'est parce que tu te dises, euh, le chef ou le subordonné n'ont pas exactement la même valeur. Que ça, non. Ça possible. non, Non. Non, c'est juste qu'on n'a pas la même... Euh... L'attitude, mmh. si, euh, mmh. nous, euh, si je mmh. me mets… Moi, personnellement, par exemple. Ah, tu m'as fait peur. <rire> ça va Donc, euh, tu, personnellement, exemple, je te dis, j'ai pas la même latitude, ça veut dire la même liberté de dire les choses euh, bah, Si je fais le parallèle entre le contrat et, par exemple, notre ent nos entretiens individuels d'objectifs annuels, mmh. mmh fixer que c'est ça correspond bien aux objectifs, euh, à définir des objectifs SMART, et donc c'est un contrat annuel. Oui. Par exemple, donc je sais, euh, je me place en, en, en subordonné dans l'exemple. Euh, je sais que si je ne remplis pas ma partie du contrat, je oui. connais les conséquences. C'est dicté, oui. euh, tout va oui. bien. Oui. Si au-dessus, on ne euh, remplit pas euh, la partie euh, objectif, oui. C'est très rare euh, qu'il y ait des, des sanctions, à part le fait de dire, euh, si je mets par exemple les, les objectifs SMART et que je dis, ben, pour réaliser ça, j'ai besoin de ça. De ta part. Ouais. La seule sanction, de ta part, la seule sanction, et finalement, je vais me sanctionner moi-même, ça va être, je ne vais pas pouvoir faire cette action ou pouvoir me... Et non. me... Mais, ah, oui, mais attention, Caroline, c'est là où ça colle pas. Le contrat que tu vas passer avec ton chef au moment de oui. l'entretien d'évaluation, c'est de dire, ok, donc l'objectif commun que nous avons, nous, c'est de parvenir à tel, à tel endroit. Oui. Pour ça, moi je m'engage à atteindre tel objectif, toi tu t'engages à atteindre tels objectifs vis-à-vis -vis de moi, par exemple, ou vis-à-vis -vis de l'équipe, ou euh, moi je te demande ça, je te demande oui. tel moyen. Ça va oui. Les règles que nous allons décider, toi et moi ensemble, sont Exemple, si j'ai euh, il est obligatoire, s'il y a une difficulté, de l'évoquer tout de suite. Exemple. Ça va? Si l'un de nous deux ne respecte pas cette règle, alors la sanction, c'est à vous de décider. Enfin, si euh, les euh, quelqu'un et la deuxième règle pourrait être euh, euh, chacun doit s'engager à remplir sa part du contrat, sinon, la sanction est. Justement, donc, là, on rejoint ma problématique de, de sanctions qui qui quoi, qui rejoignent en fait le premier point quand je disais la colère vis-à-vis -vis du de la hiérarchie. C'est-à-dire que si finalement la personne nous dit non, à la hiérarchie ou là, la, le, au dessus, euh, l'objectif euh, est pas est pas est pas respecté, la règle n'est pas respectée. C'est pas la et, même chose, oui, la règle n'est pas respectée. La là. règle n'est pas respectée, donc il y a sanction. La sanction, quelle va être Je pars du projet ou quoi Je me pénalise moi-même. En faisant non, non, non, non, c'est pas, je... pas clair. C est... C est... Attention, moi je parle de la règle que vous allez définir entre vous deux et de mmh. la sanction que vous allez prévoir entre vous deux par rapport à cette règle. Je ne te parle pas d'une sanction. Euh, si par exemple, moi je n'arrive pas à toucher pas du doigt la sanction en fait. Ben, c'est parce qu'il faut que vous la définissiez entre vous. C'est ça le jeu en fait, dans toutes les équipes que j'accompagne, ils se rendent compte qu'il y a les sanctions qui sont marquées dans le code du travail, il y a les sanctions qui sont marquées dans le, ré le référentiel interne de l'entreprise, et puis il y a les sanctions qu'on doit se définir entre nous par rapport à nos règles, pour notre fonctionnement, pour atteindre nos objectifs. Et ça, personne ne le fait. Je comprends, mais je n'arrive pas à... Parce que si euh, on applique tes euh, bons conseils... Euh, oui. Et comme on, autour de nous, c'est peut-être pas les personnes qui n'ont pas tous suivi tes webinaires. Donc, ils ouais, ont peut-être à le voir qu'on ouais. qu qu explique. Mais ouais. du, cette notion de sanction, je n'arrive pas à, à la mettre. Si tu pouvais donner des exemples, parce que je n'arrive pas ouais. à toucher. Ben, par exemple, euh, moi, je, on imagine, je suis, tu es mon chef. Ça va mm. Et je viens de voir et tu me dis, ben bah, bah, voilà Aurélien, moi ce que je veux, c'est qu'à l'issue de cette année, tu fasses plus 10% sur tes chiffres de vente. Okay et moi je te dis, ben bah, ok Caroline, ça me va euh, comme objectif. En échange, moi ce, euh, ce que je veux, c'est que euh, tu me fasses une formation, euh, euh, que j'ai droit à une formation et que j'ai droit à un adjoint. Ça va Règle Si l'un de nous deux euh, ne respecte pas ses, euh, ses, euh, ses engagements... Alors, euh, il doit euh, offrir une semaine de son temps à l'autre. Par exemple. D'accord. Par exemple. Mais tu vois, je, je, encore une fois, quand je travaille avec des équipes et que je leur fais constituer ce cadre, je te jure qu'ils font preuve d'une imagination spectaculaire parce que ça dépend complètement des gens impliqués, ça dépend des objectifs, ça dépend du milieu dans lequel ils sont, ça dépend des entreprises dans lesquelles ils sont, etc. Et c'est ça qui est très très intéressant. Il y a des règles et des sanctions qui, pour certaines équipes, sont hyper importantes. Et il y en a d'autres où ils en ont rien à faire. Ça va C'est comme dans les familles. Hein. Il y a des enfants pour qui, euh, euh, privé de télé pendant trois semaines, rien à foutre. Il y en a d'autres, privés de télé pendant une après-midi, c'est l'enfer. Donc ça sera une règle hyper bien respectée ou une autre, on fout. Ça va D'accord. Pour le, pour le rapport hiérarchique, je vous rappelle qu'il y a un webinaire qui vient d'être annoncé <rire> par moi-même. Euh, C'est dans deux semaines, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Caroline Oui. OK. Ça te va pour l'instant, Caroline, tu moulines avec tout ça Et, euh, Oui. C'est euh, hyper important. C'est lié au sujet de la colère, mais bon, euh, c est, c est, euh, la... ça ouvre sur plein plein d'autres sujets, le contrat. Donc, euh, voilà. Mais déjà, retiens, un objectif sur notre relation des règles pour préserver cet objectif et des sanctions pour préserver les règles. En gros, c'est ça le, la poupée chinoise, le russe. Ok Ok, merci Aurélien. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut avoir des sanctions différentes en fonction des personnes, même si elles ont le même lien hiérarchique Je pense que ça devient très compliqué. C'est une question de Lucille. Je pense que ça peut, hein, c'est toujours possible. En général, il y a quand même des chances que euh, ça, ça se transforme en... Euh, un truc un peu à la gueule du client moi je dirais que la règle elle est pour tout le monde dans l'équipe quelle que soit la personne ok euh, Gilles est-ce que tu nous as rejoint? parce qu'avec tout ça ta question il est déjà 51 oui bonjour tu, tu m'entends yes et je te vois ouais. même. donc est-ce que les ah, autres okay. vous pouvez mettre dans la fenêtre si vous entendez si vous voyez Gilles qui est un spectaculaire contre jour mais bon si tu as ouais. une lumière en face de toi Gilles vas-y <rire> ok yes. vas-y euh... Alors, est-ce que de quoi tu est-ce que tu veux que je parle de euh, l'intelligence émotionnelle que je t'avais envoyé euh, sur lequel je envoyé ou je te parle de la réponse qui m'a été faite euh, euh, Je n'ai pas le temps. Euh, je dirais que celui sur lequel je n'ai pas le temps, ça a l'air pas mal là par rapport à faire une demande et par rapport à de la okay. réponse. D'accord. <rire> ok. Donc je fais une une copnet, un webinaire. J'organise un. Enfin, ma collègue organise un webinaire dans lequel c'est moi qui interviens, avec euh, mm -hmm. donc euh, 30 personnes et je lui demande si elle enregistrer la copnet donc oui. elle me dit oui bien sûr elle enregistre la copnet donc on fait euh, je fais mon webinaire 45 minutes et euh, le lendemain donc elle m'envoie le lien de la copnet et en fait pour que euh, je puisse euh, récupérer cet enregistrement en fait il me faut la version mp4 et avoir la version mp4 euh, ça prend trois minutes d'accord ok euh, voilà, et donc euh, euh, sinon, au bout de trois mois, euh, la copnet, le lien Copnet euh, s'élimine, disparaît. Donc je lui fais un petit mail en lui disant Écoute, euh, Noël, est ce que tu peux euh, est ce que tu peux me, euh, me procurer la version MP 4 Et donc là, elle me répond Je n'ai pas le temps. Okay. Et donc c'est là où voilà, donc c'est là où effectivement une émotion <rire> est montée, je n'ai enfin, pas là, répondu. Voilà. Laquelle, laquelle d'émotion ça nous intéresse? Hein ah, Alors laquelle émotion euh, l'émotion alors, euh, alors laquelle c'est en fait c'est euh, c'est bizarre parce que c'est pas une émotion c'est euh, c'est en fait j'ai eu la surprise d'abord j'étais surpris <rire> ok ok voilà normal. et après j'étais surpris et, et, et, et, et je me suis dit punaise, mais enfin et je me et un peu un, une sorte un peu je sais pas si c'est du découragement, du découragement mais je me dis ça c'est des choses que moi je serais pas capable de dire en fait de faire Ouais. et de dire, bah, écoute, non, non, euh, je n'ai pas le temps, alors que je sais que ça va me prendre trois minutes. Et, ouais. euh, et, et du coup, il euh, y a quand même un sentiment, un petit sentiment de colère. Voilà. Un petit sentiment de colère. Oui, mais petit, je n'étais pas dans tous mes états, d'accord Non, mais pas, on parle de colère, on ne parle pas de rage. Donc, pour mmh. tous ceux qui étaient déjà là ou pour ceux qui n'étaient pas là, on va commencer par ce petit sentiment de colère <rire> qu'il a fallu un certain temps agile pour euh, dire. Donc, en fait, non, tu étais en colère, point. Oui, j'étais d'abord surpris et après oui. en colère. Et après mmh. en colère, oui, parce que ça fait chier. Ça lui prend trois mmh. minutes, d'où elle me sort qu'elle n'a pas le temps. Bon, mmh. euh, ça va pour tout le monde, ça on est, on est OK là-dessus Ouais. Ouais, bah oui, évidemment, c'est de la colère. Bon, alors ensuite, tu démarres en disant, euh, euh, je vais reprendre deux de tes mots et on va voir si les autres suivent. Peut-être toi, tu toi as le droit de jouer aussi. Hein. Tu lui dis, est-ce que tu peux me faire, euh, le, le, me faire le fichier en MP4 Tac, tac, tac, tac. Et à la fin, tu dis, j'étais un peu surpris parce que. Et puis après un autre sentiment, parce que moi, je ne serais pas capable de dire un truc pareil. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette phrase Dans ces deux phrases. T'as le droit de jouer, hein, Gilles. Ouais. Bah, oui, bah, ce qui est peut-être euh, de dire non. Déjà dire non. Euh, moi, je peux dire non, mais quand ça.. Quand, quand, si vraiment ça. Ça impacte euh, mes objectifs ou des choses comme ça. Là, c'est C'est pas ouais. ça le problème. Le problème, c'est que tu dis, est-ce que tu peux faire ça Et tu dis ensuite, je ne serai pas capable de faire ça. Jeune gens, ça n'a rien à voir avec pouvoir, rien. Et, et, et vous êtes vous avez fait plein de propositions, mais le vrai problème dans la, la, la vision que tu, tu as là-dedans, c'est que c'est une histoire de capacité. Est-ce que tu peux Bah, euh, ouais, je peux, mais j'ai pas envie. <rire> ouais. ça va c'est comme tous ces parents qui disent à leurs enfants est-ce que tu peux aller ranger ta chambre ouais ouais un jour <rire> bah euh, non mais je t'ai dit d'aller ranger ta chambre non tu m'as pas dit d'aller ranger ma chambre tu m'as demandé est-ce que je peux le faire oui regarde j'ai deux bras je peux le faire et, et donc alors qu'est-ce qu'il faut utiliser à la place de capacité là alors alors à ton avis oh, bah, être beaucoup plus directif bah, beaucoup. Tiens, il y a Mayra qui t'a proposé, et Caroline aussi. Ouais, -ce je que vois. Tu veux Et Laurence, bien sûr, je te demande de. Voilà des belles propositions. On est dedans là, les gars. Vous avez pigé. Mmh. Donc, en gros, l'idée, c'est pas est-ce que tu peux Qui sous-entend que si tu peux, alors tu vas le faire Ben bah, non. Est-ce que tu veux bien le faire Avant ce soir, par exemple Autre possibilité je te demande de faire ça avant ce soir. Te demande de m'envoyer le fichier mp4 avant ce soir et je me souviens très bien que on avait parlé de ça lors du dernier webinaire euh, de la différence entre je voudrais je veux et j'exige ça n'a rien à voir mmh. alors euh, car réponse, question de caroline euh, mais il pourrait avoir la même réponse j'ai pas le temps oh, est-ce oui. que alors, si je dis je te demande de faire ça avant, avant ce soir j'ai pas le temps ça prend trois minutes tu n'as pas trois minutes. Point d'interrogation. C'est ça qu'il faudrait répondre. Mmh. C'est clair, ça? Donc, je reprends l'histoire de la demande. Pour l'instant, là, tu fais une demande, on n'est pas, elle n'a pas encore dit non. Hein. Mais moi, je, je suis encore à cette étape. L'étape qui est de faire une demande en termes de demande, pas en termes de pouvoir potentiellement. Est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que ça ne t'embêterait pas trop d'eux? Il y a des gens qui disent ça. Ça, ça te parle, Gilles, ça? Oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est ouais. vrai qu'elle, c'est pas dans ses priorités, donc c'est pour ça. Bah, elle a tout à fait le droit, là, la pauvre dame. Mmh. OK Donc, déjà, si toi, tu fais une demande avec « je veux », tu vas voir, vous allez tous voir que vous aurez beaucoup plus de réponses positives. Ça va Je te demande de faire ça. Veux-tu bien faire ça OK mmh. Et même, retirer mmh. le « j'ai besoin de ça ». Oui, tu as besoin de ça, mais moi, j'ai besoin d'autre chose. Tu vois, ça peut durer longtemps. À qui a le plus besoin de temps ou de… etc. Claire là-dessus Ouais. Bon. Ensuite, on imagine, euh, là je reprends l'histoire de Caroline, on imagine tu lui as dit, je te demande de m'envoyer le fichier MP4 avant ce soir 17h, pour que je puisse bosser, et là la personne te répond, j'ai pas le temps. Émotion colère, bienvenue dans le monde du euh, webinaire, et là tu déstockes ta fiche demande. Vous vous souvenez que j'avais mis en dessous de la vidéo. Dans la fiche demande, il y avait plusieurs étapes. Première étape, dire, écoute, Là, il y a un truc qui ne me va pas. Donc, tu appelles la personne et tu dis, écoute, j'aurais besoin de te parler de quelque chose, est-ce que tu as une minute pour ça maintenant Oui, oui, je t'écoute. Là, je ne suis pas OK avec ce que tu viens de faire, je suis en colère, parce que, vu de ma fenêtre, dire que tu n'as pas le temps alors que ça prend trois minutes, ce n'est pas OK. Et je ne dis pas que tu n'as pas trois minutes, je dis que pour moi, ça, ce pas OK. Ça, vous me suivez jusque-là Je parle de oui. mon cadre de référence. Et ensuite, je dis, euh, le, le, le problème pour moi, c'est que j'en ai besoin et que trois minutes, ce n'est pas si long. Il y a bien moyen de prendre trois minutes d'ici 17 heures. Donc, je te refais ma demande et je te refais la demande suivante qui est, veux-tu bien m'envoyer ce fichier avant 17 heures Ça va Ouais. Et... Mais là, il faut vraiment le faire avec « veux-tu bien ?» et c'est en utilisant sa colère que je prends mon téléphone, que j'appelle et que je dis. Et là, le, le, le truc qui est important, c'est quand, dit, quand euh, Laurence dit « le problème est de dire comme ça sans émotion », je ne le dis pas du tout sans émotion. Au contraire, je sens tout à fait dans mon ventre la colère. Mais je ne suis pas en rage. Je ne fais pas « ouais, tu fais chier, mais pour qui tu te prends T'as vu comment tu me parles ?» Ça, ça, ça va, Gilles ah oui, ouais, bien sûr. Yes. Donc, le colère, la colère, elle est là, mais elle n'a pas escaladé. Et je ne vais pas le ranger, comme dit Laurence, je vais l'utiliser et je vais dire, là, je suis en colère contre ce que tu viens de me dire. Pas contre toi, je suis en colère contre ce que tu viens de me dire. C'est pas OK pour moi de dire ça. Et non, on n'est pas agressif. Être agressif, c'est se mettre au-dessus de l'autre en valeur. Ça serait par exemple de dire, regarde-moi bien, hein, il ne va pas y avoir de colère apparente. Ça va être... Oui, on imagine c'est toi, Gilles, qui viens de m'envoyer bouler euh, sur la vidéo. D'accord Je vais faire... Écoute, Gilles, euh, j'imagine bien que tu es un homme excessivement débordé et j'imagine bien que pour toi, trouver trois minutes d'ici 17 heures, c'est euh, insupportable. Trois minutes sur cinq heures de, de, de temps officiel, c'est vrai que c'est chaud. Euh, Est-ce que tu penses quand même que du haut de ton, euh, de ton, ton indisponibilité permanente, euh, tu pourrais quand même faire un effort aujourd'hui Sous-entendu, connard c'est plus clair, euh, euh, Laurence Ça, c'est agressif, factuellement. Gentiment, apparemment gentiment, mais c'est agressif. Ok, Gilles mmh. ah ouais, Donc, okay. ne mettez pas les gens en position passive. Ne vous mettez pas en position passive. Et une fois que vous voyez la colère arriver, utilisez la là, faites une demande. Yes Ok. Mais alors, alors euh, ouais, Gilles, allez, vas-y. Vas-y, dis-moi. c'est juste juste pour dire je sais pas si c'est euh, lié à la, à, à l'entreprise en fait changement euh, de euh, euh, on va dire de euh, de euh, d'utilisation des mots euh, ou, ou, mais mais si tu veux enfin faire ce que tu dis là euh, ça enfin pour pour moi c'est un gros changement je je sais pas du tout je je je sais pas du tout comment Comment, quel type de réaction je vais avoir en face? Je peux le tester. J'ai aucun problème pour le tester. J'ai aucun problème. Tu peux le tu tester ou tu veux le tester? Ben, je, <rire> je vais le tester. Très bien. Voilà. Magnifique. Magnifique. Encore ouais. mieux. OK. Donc, fais ça et vois les réactions. Mais tu sais quoi? Vous n'êtes pas responsable des réactions des autres jeunes gens. J'ai déjà dit ça plein de fois dans des webinaires. Ils sont responsables de leurs réactions. Nous sommes responsables de nos comportements, pas les autres. Okay. Yes? Donc la personne décide d'avoir un comportement qui, euh, par exemple, escalade, bah, tu vas à la fin de la fiche que j'ai fait sur la demande, et là tu lui diras, écoute, moi, toujours, je reste avec ma colère, voilà ce que je te demande, et là je monte en colère, je suis encore plus en colère parce que je ne comprends pas euh, euh, ce comportement. Je suis pas OK avec ce comportement en fait. Donc je te refais ma demande, est-ce que oui ou non, tu vas m'apporter ça avant la fin de cette journée non, voilà, je t'emmerde. Ok, bon, donc ça veut dire que toi et moi, il va falloir qu'on ré révise notre contrat. Et où est-ce qu'on veut faire notre emmener notre relation, toi et moi Relation professionnelle, bien sûr. Mmh. Yes. Okay. Euh, je pense que ce n'est pas lié à l'entreprise. C'est plutôt lié à nous-mêmes hein, quand on a ce genre de difficultés. Et donc, pour ça, la seule possibilité, c'est de le tester. Commence à le tester avec des cas relativement simples. Tu vois, la personne qui range pas ses pompes euh, quand tu arrives chez toi. Euh, pas ton enfant, hein, plutôt euh <rire> un équivalent, parce que l'enfant il a juste à respecter la règle. Et après, vous voyez bien ce que ça donne. Yes Et faites la même chose avec les autres. Faites la même chose avec les autres. Euh, je vous ai déjà dit, quand je râle, ma femme me regarde, me fait un sourire et me dit Est-ce que tu as une demande <rire> C'est imparable. J'arrête suis... de râler, je dis Oui, en fait, ce que je veux, c'est ça. Ok, tout le monde Oui. Euh, je vais mettre le replay. J'attends avec impatience toutes vos questions en dessous de ce YouTube. Parce que visiblement, il y en a beaucoup. Euh, moi, j'ai adoré faire du, du training comme ça. Bon, hein, il n'y a eu que deux cas finalement. Euh, si vous en voulez d'autres, mettez-moi ça aussi dans les commentaires. Mettez-moi ça par mail. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau... Euh, parce que c'est la première fois qu'on fait ça au, autant en interaction. Donc, dites-moi ce que vous en pensez euh, dans, les replay, dans les commentaires sur le replay de YouTube. Merci, jeunes gens. Il est 14h03. J'ai dépassé de 3 minutes. Si j'étais à la radio, je dirais, envoie le jingle. <rire> à tout bientôt et euh, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine. Hasta luego.